Mais t'es sûr qu'il se trouve ici Bah gamin on disait qu'il y avait une sorcière qui habitait ici. Ah bah... Charmant Ouais mais c'est pas n'importe quelle maison. Bah c'est-à-dire qu'ici en fait il a pas un rat, a personne. Je sais pas du tout pourquoi je peux pas faire... Mais je sais rires, ce que vous parce faites Parce qu'en fait y a... Cathy Oh ben Noël, ça fait une paire Ah oui Attends, euh, tu la connais Bah oui, c je la connais, c'est Cathy, c'est une sorcière de Salem, c'est une vieille amie <rire> Un petit café À moins que tu sois venu pour me voler <rire> Tu connais pas la dernière hein Ma sœur Monique Mais oui Elle travaille à côté À la bibliothèque Ah bah ça alors Mais dis donc toi, mmh. t'as pas pris une ride Ah bah non, bah tu vois, ça c'est le lifting, tout ça, mais. Et toi alors, je vais pas te reconnaître mais Attends, c'est les vêtements, regarde Mais bah voilà là, je te reconnais Mais dis-moi, qu'est-ce que t'es venu faire chez moi C'est pas pour ces petites fioles des fois c'est ça qui te font. Euh... Ah non, non, non, non! Allez, non, tu vois ce que je veux dire. suis là pour booster. un booster, en fait, je suis actuellement à leur recherche ah et. Abonnez-nous! Ah bah bon voilà. hein? Parce que j'en ai besoin pour un sortilège hyper important, donc je peux pas te le donner. Pour 200 balles! Bon, allez, ça marche, les bons comptes font les bons amis. Tu prends la carte bleue! Bon, les petits courribles, les petits amis, les petits oursons qui m'offrent, ça m'a coûté 200 balles ce booster, c'est le prix de sorcière, donc on va espérer avoir de la luck. Parce que, mine de rien, bah, la chance, ça fait tout. Allez, et on commence du coup avec... J'ai voulu vous présenter le gardien des dimensions. Gardien des dimensions. Oh là là, je me fais vieux, je me fais vieux. On approche de nous, hein, les cadeaux, tout ça, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir, les petits lutins Oh là là, là là on commence avec une petite vouvre rouge. Un petit cibère, du bon. Elle est mignonne, elle est mignonne. Euh, cyber dans ces étoiles, mais que des de petites filles dedans, et le diapason de la chaîne. Ah ben non, c'est pas terminé avec un cyber petit ange, mais c'est de la merde, je vais me calmer, je vais me calmer. On aurait pu avoir mieux quand même, parce que ben, là on a quoi on a, on a des danseuses, je m'en fous des danseuses, moi je m'en fous des danseuses. Je vais une sorcière, je bien pas... Des... Bon allez, chocolat, je vais me calmer. Prenez un petit chocolat chaud, n'oubliez pas de vraiment votre petit chocolat aussi dans votre calendrier, hein. Gros bisous à tous tendressez le chocolat, je vous aime. Chérie, tu n'aurais pas vu ma carte bleue Bah non, pourquoi oui, je ne vais